Salut Romain, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Samedi, il va faire beau, alors je vais faire du surf. Et toi? Vendredi soir, on va dîner au restaurant avec tes amis. Created using